Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, créer donc, un compte utilisateur pour pouvoir se connecter à distance sur euh, un serveur MySQL qu'on euh, administre. Donc la première chose qu'on va regarder c'est comment lister les comptes utilisateurs sur un serveur. Après on va créer ce compte et enfin on va se placer à distance euh, sur une machine distante hein, et, euh, pour vérifier que euh, notre configuration elle, a bien été effectuée et que tout va bien. Donc on va sur euh, le serveur euh, local, donc il faut avoir un accès euh, super administrateur hein, pour pouvoir faire euh, créer ce, ce type de compte. Donc là moi mon compte c'est super, superwoman. Donc je vais me connecter en local, donc sur euh, mon serveur. Alors mon serveur donc, euh, il a pour adresse IP 192.168.0.46 et je vais chercher à donner un accès à un utilisateur qui va être situé en, sur le même réseau local, donc euh, 192.168.0 et l'adresse IP donc finira par .19. La première chose que je vais faire, je vais lister les comptes utilisateurs, donc from mySQL dans la table user euh, si on fait ça si on valide l'analyse de tous les comptes moi je n'ai pas envie que tout le monde voit tous les comptes donc je vais restreindre ma recherche aux hôtes donc 192.168.0.19 donc ça c'est l'hôte distant qui m'intéresse donc actuellement j'ai aucun compte alors je vais créer ce compte là donc je vais créer un compte pour euh, une personne qui s'appelle Tania donc create user donc on appelle ta, tania at, on met l'adresse IP de l'hôte, 0.19, on met identified by son mot de passe, alors son mot de passe on va dire que c'est yes, c'est très original, et on valide. Donc là quand j'ai créé ça, ça veut dire que quelqu'un pourrait s'identifier en, en s'annonçant comme tania, pour faire ça, il faut que la personne la soit sur une machine dont l'adresse IP donc, euh, est 582.38.0.19 hein, et euh, le password ce sera yes. On va regarder à nouveau la liste des utilisateurs, hein, histoire de voir si on a bien créé ce qu'on voulait. Donc voilà, donc, maintenant j'ai un user, Tania, qui pourra s'identifier depuis cette hôte là Donc là, on va aller sur euh, cette machine-là. Donc voilà, je suis sur ma VM. Alors... Une Première petite vérification on va pinguer le serveur pour voir s'il répond bien. Donc, déjà ça c'est fait, et maintenant on va pouvoir se connecter à distance. Donc, mysql-u, je vais utiliser le compte Tania. Euh, L'hôte, donc ce sera 192.68.0.46, voilà, et on va saisir un mot de un mot de passe pour se connecter. Donc on va saisir le mot de passe, yes, et tout se passe bien, on est euh, connecté. Donc je suis je me connecte à distance sur, euh, sur le, la machine d'IP.46 avec le, le, le compte Tania. Alors on va faire une petite vérification, hein. quel est mon, mon compte actuel, donc Grand User donc là, on voit que mon compte actuel, c'est bien Tania. Je viens de la machine 019 et qu'est ce que je peux faire sur, cette, sur ce serveur bah, au niveau des bases de données. Donc actuellement, on peut juste voir une base de données qui s'appelle Information Schema et euh, une base qui s'appelle Test. Donc on ne peut pas faire grand chose. Donc là, une fois que ce compte euh, fonctionne, donc si c'est le cas, bah, il faudrait euh, accorder en plus euh, des privilèges euh, pour pouvoir accéder à une ou plusieurs bases de données et faire différentes opérations. Bon, donc, sur ce, euh, on a réussi à créer notre compte. On accède à distance à notre serveur MySQL. Donc, on est heureux, la vie est belle. Et euh, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention.